Salut mes pouces, j'espère que vous allez bien, je suis hyper hyper contente et excitée de vous faire cette vidéo Vous l'avez lu sur le titre, ça sera le gada du mois Donc c'est une vidéo tellement tellement spéciale Donc je viens juste de la filmer en arabe, donc je, là je vais faire la version en français euh, ah. Ramenez vos tasses de café, de thé, votre snack, peu importe Et accompagnez-moi dans cette vidéo qui pour moi représente... Euh, ça représente beaucoup de choses. En fait, c'est tellement spécial que j'arrive pas à le faire tous les mois. Il faut vraiment que je me sente inspirée, prête, moralement, et que j'ai un petit peu de temps, un petit peu de calme, et que le papa soit là pour s'occuper des filles. Euh, voilà. Mais quand je trouve le temps et quand tous ces facteurs sont réunis, euh, je me sens enfin prête de vous filmer le Gada du mois. Euh, vous l'avez lu dans le titre. C'est marqué euh, donc sur le titre. Je ne suis pas parfaite. Et alors? Donc d'où est-ce que euh, sort l'idée de vous faire, de, de, de parler de ce sujet aujourd'hui En fait, récemment, surtout euh, dernièrement, j'ai reçu pas mal de messages, euh, surtout après mon accouchement, pas mal de messages de, de filles ou de commentaires euh, qui me disent comment tu fais pour garder la ligne, pour perdre, comment tu as fait pour perdre ton poids, comment tu as fait pour avoir une peau parfaite, comment tu fais pour être belle et élégante tous les jours, comment tu fais pour avoir du temps pour cuisiner, pour jouer avec tes enfants, pour t'occuper de ton mari, pour enfin pour plein de choses comment tu fais pour voyager avec un bébé Comment et vous m'aviez donné l'impression que j'étais parfaite alors que je ne le suis pas du tout du tout du tout du tout j'ai senti qu'il y a une sorte de frustration dans vos messages parce qu'il y a pas mal de filles qui se reprochent le fait qu'elles ne soient pas parfaites il euh, y, y a des filles aussi qui sont arrivées jusqu'à m'écrire dans leurs messages euh, qu'elles détestent ce qu'elles sent actuellement elles détestent leur corps, elles détestent le fait qu'elles n'ont qu plus leur vie depuis qu'elles ont des enfants, elles n'ont plus leur vie d'avant, elles ne trouvent plus du temps à passer avec leur mari, etc. Et j'ai senti cette frustration. Et euh, c'est quelque chose que, voilà, j'ai senti qu'il fallait vraiment que, que, je, que je fasse cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que, rassurez-vous les filles, on est toutes humaines et euh, on n'est pas parfaite du tout. Euh, D'où vient ce phénomène Le fait de vouloir être parfaite, de pousser ses limites et après rentrer dans, un, dans une sorte de cercle vicieux quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs et euh, voilà on, on, on reflète pas l'image qu'on veut on sent une sorte de frustration après la frustration bien sûr, bien sûr il y a d'autres choses qui, qui qui vont suivre je vous avoue que c'est bien oui certes c'est bien de pousser ses limites de vouloir faire des choses de réaliser des choses d'avoir des objectifs de s'améliorer etc ça c'est bien mais à un moment donné, ça peut se retourner contre nous. Euh, et on est de plus en plus frustré parce que le monde a changé. Et euh, on est de plus en plus influencé par ce qui nous entoure. Parce qu'avant, il n'y avait que avant, voilà, la télé, mais à un moment donné, les gens se sont réveillés, ils se sont dit oui, les actrices, euh, avant de les acteurs ou les actrices, avant de sortir devant les caméras, elles sont maquillées pendant des heures, etc. Donc on sait que ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai. Mais après... Euh, voilà il y a des femmes aussi à l'époque elles regardaient sa voisine ou sa copine elles voulaient faire comme sa copine ou sa voisine pourquoi son mari lui achète des cadeaux pas moi etc etc euh, mais à un moment donné euh, il y a les réseaux sociaux et les influenceurs qui ont débarqué personnellement j'aime pas le mot influenceur je trouve que c'est euh, péjoratif par rapport aux followers c'est à dire que ça met en valeur le euh, ou l'instagrammeur parce qu'il influence les autres, il a de l'influence sur les autres. Par contre, on a l'impression que les followers ou les abonnés sont des moutons. C'est pour ça que moi personnellement j'aime pas qu'on m'appelle influenceur ou euh, euh, voilà. Pour moi, je suis, je suis youtubeuse et euh, j'imagine que mes followers sont assez intelligents, mes abonnés sont assez intelligentes pour pour filtrer ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux, voilà. Ça m'arrive aussi de me tremper, parfois de poster des choses qui ne sont pas vraiment utiles, même si je fais de mon mieux pour vous éviter ça. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le monde de Youtube. Et il euh, y a une image que la plupart des, des Youtubeuses reflètent, euh, c'est la perfection. Donc on veut toutes leur ressembler, que ce soit des Youtubeuses beauté, des Youtubeuses euh, cuisine, etc. On veut toutes s'habiller comme elle, se maquiller comme elle, on veut, on veut, on veut cuisiner de bons petits plats tous les jours, tous les soirs, on veut prendre soin de sa maison, on veut s'organiser au maximum. Et à un moment donné, on est fatigué. On est fatigué parce qu'on n'arrive pas à faire comme elle. Alors que ce n'est pas vraiment la réalité. La réalité est carrément différente de ça. Ce n'est pas vrai. Elle sent pas comme ça. Avant de sortir devant la caméra, elle passe des heures à se maquiller. Moi, par exemple, je me suis bien maquillée aujourd'hui, alors qu'en réalité, je me maquille peut-être maximum deux fois par semaine. Il m'arrive Parfois où il y a une semaine au complet où je ne mets pas une goutte de maquillage sur mon visage parce que je n'ai pas trouvé le temps de le faire tout simplement. Ça me fait plaisir de me maquiller, oui. Mais il y a des moments où je n'ai pas le temps. Je me lève le matin, je commence ma routine, je cours, je cours, je cours, je cours, je passe mon temps à courir avec les enfants, avec la maison, avec tout ce que j'ai à faire. Et au final, je ne trouve pas le temps de me maquiller. Il y a des soirs où je suis tellement claquée que je prends même pas ma douche avant de dormir. Il euh, y a des jours où, euh, voilà, euh, allez, on mange fritomètes euh, parce que j'ai pas eu le temps de cuisiner. Ou euh, j'appelle mon mari, ramène des pizzas avec toi. Parce que tout simplement, j'avais d'autres choses à faire et je ne suis pas un robot. Je ne suis pas Wonder Woman, je ne peux, des, des... peux pas faire des miracles. Il n'y a pas de mal. Maintenant qu'on sait maintenant, quand la cause du problème, on sait que cette image que reflète la société et les réseaux sociaux de perfection, c'est la cause de nos problèmes, il faudra mieux éviter tout ça. Donc, mon conseil à vous, mes chéris, c'est... Euh, premier conseil que je vous donne, c'est d'être en paix avec soi-même. C'est-à-dire, dites-vous que nul n'est parfait. Et que, euh, même si vous n'arrivez pas à atteindre certains objectifs, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Si j'arrive pas à, à avoir une maison parfaite qui brille de partout, pas besoin de se tuer pour avoir une maison qui brille tout le temps, pour euh, tout le temps être prête à accueillir du monde chez soi, etc. Donc, libérez-vous de tout ça et euh, dites-vous aussi que l'échec, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, il faut accepter certains sentiments, comme l'échec, comme la tristesse, comme... Euh, c'est pas grave, si on échoue à faire quelque chose, ce n'est pas vraiment grave. On peut reprendre notre souffle, se reposer un petit moment, mettre pause... Et après reprendre les choses, ça m'est arrivé avec mes vidéos. Au début de mon accouchement, j'arrivais pas à vous joindre les deux bouts. Euh, comment gérer ma vie de, de maman et aussi de ma vie de youtubeuse Mais à un moment donné, j'ai dit stop. Ma priorité c'est ma famille. Je dis stop, c'est pas grave. Euh, J'aurais pu me dire ah les autres youtubeuses publient régulièrement, pourquoi pas moi Et je commence à flipper. Non, je préfère reprendre mon souffle laisser couler les choses et après quand le moment sera venu pour être voilà, régulière, ben, ça viendra, si j'y arrive pas, j'arrive pas, c'est pas la fin du monde. Donc mettez-vous ça bien dans la tête. Nul n'est parfait. Essayez de prendre du recul, euh, essayez de, de, de, de vous accepter tel que vous êtes. Je n'ai pas envie qu'on me qu'on me comprenne de travers euh, dans cette vidéo. Je ne suis pas en train de vous inciter à devenir paresseuse et de tout laisser tomber, non, c'est bien d'essayer d'atteindre de des objectifs, etc. Mais attention, il ne faut pas que ça devienne une obsession et, euh, et on est trop frustré après euh, quand, quand on n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là. Donc aussi, un autre conseil, essayez de vous faire des petits objectifs, après de passer à un autre objectif un peu plus grand, etc. Parce que si vous mettez la barre trop haut dès le début, vous n'arriverez forcément pas à atteindre... Votre objectif, le niveau que vous avez souhaité de telle ou telle chose, et après ça va créer frustration, etc. et ça va vous stresser. Donc euh, faites-vous des petits objectifs et Inch'Allah vous allez réussir à les atteindre petit à petit. Un autre petit conseil que je vais vous donner et que je souhaite de tout cœur que vous allez le faire. Euh, à la fin de cette vidéo donc quand vous allez finir cette vidéo j'espère de tout cœur que vous allez faire un tri dans votre liste euh, d'abonnements, de chaînes euh, sur lesquelles vous êtes abonnés sur Youtube et des, des, des pages que vous suivez sur Instagram, c'est vraiment très important faites un filtre, si vous voyez que cette page ou cette chaîne que vous suivez ne vous a rien apporté désabonnez-vous tout simplement parce que ça ne vous apporte rien je sais qu'il y a pas mal de jeunes filles qui me suivent, des adolescentes qui me suivent, et à travers leurs commentaires, j'avais compris que euh, leur seul but, à travers euh, les réseaux sociaux, quand elles regardent des vidéos, je ne les plains pas, c'est tout à fait normal, elles sont jeunes. Mais à travers les réseaux sociaux, quand elles regardent des vidéos, en fait, euh, elles n'essaient pas de tirer quelque chose, elles essaient pas de comprendre ou d'apprendre quelque chose. Elles essaient en fait, juste de voir la vie des autres, un peu la vie des people comme on dit elles suivent juste pour voir comment les autres elles vivent euh, ouah, comment elles vivent ouah, comment elles voyagent voir la vie qu'elle a etc et à travers les commentaires j'ai pu comprendre ça donc mes chéris, si vous voyez que vous n'avez rien appris de ces chaînes youtube là parce qu'il y a pas mal de chaînes youtube et de, de pages instagram qui, n qui nous apprennent rien du tout je suis la première à avoir vécu ça on m'apprenait rien du tout, j'étais là juste à regarder bêtement des gens qui partagent leur vie privée avec moi. Alors que je n'ai pas besoin de, de savoir tous ces détails-là. Donc, le mieux c'est de se désabonner et euh, d'économiser son temps et son énergie. On peut faire quelque chose de plus productif dans la vie que de regarder la vie des autres. Dernier petit conseil avant de vous quitter, euh, peu importe l'objectif que vous allez atteindre, peu importe ce que vous avez accompli, même si aux yeux des autres c'est peut-être quelque chose de vraiment ridicule, vous devez être fier de vous et euh, récompensez-vous. C'est très important. La récompense va vous booster, va vous donner encore plus d'énergie à aller de l'avant. Donc, mes chéris, euh, les, les, la récompense peut-être, je ne sais pas, euh, une petite pause euh, où vous laissez les enfants avec le papa et vous allez voir une copine, vous allez faire un petit peu de shopping, euh, achetez-vous un petit cadeau, euh, allez faire un massage ou une manicure-pédicure quelque part, euh, récompensez-vous, peu importe. Achetez un nouveau livre parce que ça vous fait plaisir. Euh, récompensez-vous, peu importe l'objectif que vous avez atteint, peu importe ce que vous avez accompli. C'est vraiment très important. Il ne faut pas se dévaloriser. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu répondre aux nombreuses questions que j'ai reçues euh, concernant mon poids, etc. d'une manière différente, on va dire. Euh, je vous répondrai concrètement plus tard, certes. Mais j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur, de vous passer ce message. Nul n'est parfait et ce n'est pas la fin du monde. Euh, comme on dit, le il Kamel il est, seul Dieu est parfait. Et... Euh, et sachez que c'est à dire Dieu ne vous impose jamais quelque chose qui dépasse votre capacité ne vous obligez pas à faire quelque chose qui, qui, qui vous dépasse euh, rien ne vous oblige donc voilà, j'espère que Garda du mois vous aura plu, que vous avez terminé votre café en regardant euh, cette vidéo, Charlotte, je ferai de mon mieux pour vous filmer encore plus de Garda du mois. je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye